Voilà, c'est lui. C'est un très beau garçon. Oui, il était très beau. Les paysages sont magnifiques. C'est dans quelle région C'est pas loin de Kaboul, c'est là-bas qu'il était basé. Vous étiez pas ensemble Non, non, moi j'étais plus au nord. D'accord. Je croyais que vous l'avez rencontré là-bas. On s'est connu à notre tour en France, en mission Vigipirate. Gros risque d'attaque terroriste. Donc aujourd'hui, plus que jamais, je vais voir des soldats vigilants. On prend aucun risque. Au moindre colis suspect, on sécurise le périmètre et on appelle une équipe de déminage. Si on fait ça dans les règles, il n'y aura pas de problème. C'est compris Bon alors, c'est où la dernière fois que vous l'avez vue bah, juste ici. Je me suis retourné, elle n'était plus là. Et elle était habillée comment Elle avait un sac à dos. Rose. Un sac à dos rose. C'est bien ça. Bon, on nous signale une disparition, jeune fille de type maghrébin. 10 ans avec un sac à dos rose. Je répète, jeune fille de type Maxébin, 10 ans. Bien reçu. Comment ils ont réagi ta famille quand tu es parti faire la guerre en Afghanistan Pour eux, c'est pas vraiment une guerre. Ça reste une mission comme une autre. C'est toi qui m'as parlé des morts et des blessés tous les jours. Et tu trouves que ce n'est pas une guerre Je je, je sais pas. Depuis qu'on est installé là-bas, ça n'a fait qu'empirer. Ils sont de plus en plus nombreux, mieux organisés. Ils essayent de défendre leur pays Mais nous aussi, on défend notre pays, en luttant contre le terrorisme. La lutte contre le terrorisme Tu y crois encore Monsieur Monsieur, restez ici Plaque-le par là Merci. Ça fait combien de temps qu'elle dort Depuis une heure environ. Ok. Bon, le médecin va passer dans 20 minutes, hein Très bien. Bouge pas Lâche ton sac Bouge pas Bouge pas Il est en règle Oh, je te cause Il est en règle Oui, chef. Il est en règle. Bonne journée, monsieur. Tiens. Qu'est-ce que tu vas en faire Je... Je sais pas. Je vais le rendre à sa famille, sans doute. Si je peux me permettre un conseil, ne laisse pas ces photos dormir dans un placard. Ces images sont très importantes comme témoignages. Je crois que c'est la petite qui s'est perdue. T'as quel âge J'ai 10 ans. Elle est où ta maman Bon, bah on va la ramener, hein. Mais il est où le sergent Ils ont découvert un colis sur le sous-sol. On attend ici. Ok. Non, non, non